Bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment développer ces perceptions dites extrasensorielles. Je parlerai plutôt de perceptions naturelles d'un humain qui vibre dans sa lumière et dans l'amour. Donc pour illustrer ce propos-là et on va voir la, la difficulté que peut avoir certaines personnes à développer euh, ces perceptions, je vais prendre un, un exemple très concret d'un email que j'ai reçu euh, de Nathalie qui me dit je, je suis un peu frustré. Euh, « J'ai fait un exercice pour identifier les causes des problèmes, j'ai demandé à la cause de sortir de moi, et puis j'ai vu une couleur jaune, je n'ai pas vraiment senti grand-chose pour être honnête, mais plutôt de la bienveillance, et ensuite, quand la part est revenue à l'intérieur, j'ai vu du rose. Je dois avouer, je suis toujours un peu frustré avec ce type d'exercice, car je n'arrive pas bien à visualiser ni à ressentir les choses, pourtant je crois être une personne plutôt sensible. Et dans ce cas-là, effectivement, Nathalie est une personne vraiment sensible, comme la plupart d'entre nous. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans ces histoires de euh, perception extrasensorielle Déjà, je dirais qu'il y a un peu un mythe. À ce niveau-là, il euh, y a euh, un certain nombre de personnes, et peut-être que vous faites partie de ces, attentes, de ces personnes pardon, qui ont des attentes, qui pensent que tout d'un coup, leurs yeux vont voir les auras, que tout d'un coup, on va se mettre à entendre les guides, les anges, d'une façon très, très clairement, euh, je ne connais quasiment aucune personne qui, qui vit cela, sauf des personnes qui ont gardé ces compétences-là depuis la naissance et pour qui c'est naturel. Pour toutes les autres, ça a été un apprentissage. Et donc, déjà, je voudrais euh, casser le mythe en disant que bah, non, euh, c'est n'est pas quelque chose qui est flagrant, euh, c'est quelque chose qui est subtil et qui se développe. Et c'est une perception qui s'acquiert et qui se développe petit à petit. Euh, moi, je pars de très, très, très loin là-dedans, euh, puisque je ne percevais... Je dirais rien. Et euh, pour illustrer ce propos, avant de vous donner des, des conseils concrets pour améliorer vos perceptions, euh, c'est comme lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de courir en écoutant un Walkman. Euh, dans la nature, du beau moi je vois rien, quand je suis en train de courir, il n'y a pas d'animaux ». Oui, effectivement. Quand on est dans un mouvement de dynamique, qu'on qu n'est pas à l'écoute, on ne voit rien. Par contre, si on sort le Walkman, que tout d'un coup on s'arrête, et que là on observe, eh bien, on va commencer à voir qu'il y a certains oiseaux qui sont dans les arbres qu'on va pouvoir entendre tout un cric, cric, oh, et percevoir qu'il y a un écureuil qui est en train de se balader ou qu'il y a un oiseau qui est en train de pousser une feuille. Mais pour ça, il faut s'arrêter et observer. Et puis on va peut-être poser les yeux et voir que bah il y a tout un monde qui est juste là. On est assis sur un monde avec des fourmis, des insectes qui sont en train de bouger. Et si on tend l'oreille, on va pouvoir les entendre. Il faut tout d'un coup s'arrêter et être dans une subtilité. Et évidemment, là où on met notre attention, on reçoit plus d'informations. Donc voilà, le, le premier propos c'est le premier conseil que je viens dire c'est prenez votre temps, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ce sont des choses qui sont subtiles et qui demandent de la pratique et de prendre du temps pour ça. La deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que on a tous des médiums de euh, différents. Ce que j'entends par médium, c'est un moyen de capter et de recevoir l'information. Et ça, c'est important de prendre le temps au début de découvrir quel est notre médium principal ou nos médiums principaux. Ça va nous permettre de nous appuyer dessus. Par exemple, dans le cas de Nathalie, que je ne connais absolument pas, mais très clairement, elle me donne, dans son exemple, deux médiums qu'elle a. Elle a des couleurs qui apparaissent facilement, même si apparemment c'est difficile pour elle d'utiliser cette information. En tout cas, elle est clairement là. Elle me parle de jaune, elle me parle de rose et puis elle me parle de bienveillance. Elle a de l'empathie. Elle a un ressenti émotionnel qui est clairement là, mais elle ne sait pas trop quoi en faire. Donc ça, c'est deux choses différentes. C'est déjà capter quel est le médium que vous avez ou les médiums principaux que vous avez et après de voir comment les utiliser. C'est encore une autre étape. Donc Prenons le temps d'observer déjà les médiums possibles. Les médiums possibles, vous avez les cinq sens. D'accord Donc c'est vraiment intéressant de prendre le temps. Il y a les cinq sens et il y en a plus. D'accord On va passer les cinq sens, mais vous avez aussi, je dirais, l'intuition, qui va être un autre sens. Et pour certaines personnes, à force de développer l'intuition, il va même arriver une claire information. Alors ça, c'est euh, des aspects importants. Prenons déjà les cinq sens. Donc quand vous êtes en train de faire un exercice dans une pratique énergétique, prenez le temps d'observer euh, quels sont les sens qui vous apportent le plus d'informations. Ça va être euh, bah, quel goût vous avez dans la bouche. Comment il est Prenez le temps d'observer au devant de la langue, sur les côtés de la langue, à l'arrière de la langue. Quel, quel Qu'est-ce qui se passe gustativement pour vous D'accord Quelle odeur est là Est-ce qu'il y a une odeur ou est-ce qu'il n'y en a pas euh, Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous percevez avec vos yeux Est-ce que c'est plus clair Est-ce que c'est plus flou Est-ce qu'il y a des couleurs qui ressortent Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vous apparaissent dans votre champ visuel Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que vous entendez Est-ce qu'il y a des sons particuliers que vous allez entendre Ou pas est-ce qu'il y a des sons qui vont dénoter de votre chant Comment on dit Audible, de votre chant de l'audition. Peut-être que c'est ça le français, je ne sais pas. Euh, donc ça, c'est important. Quels sont vos ressentis physiques alors là, prendre le temps de scanner également tout son corps, parce que le ressenti physique, c'est tout un monde à part entière. C'est-à-dire qu'on peut aller euh, grossièrement sur des zones, qu'est-ce que je sens dans ma tête, dans mon bras droit, dans mon bras gauche, dans mon tronc, dans mes jambes, mais aussi ça peut être qu'est-ce que je sens sur ma peau, à certains endroits de ma peau, mais comment varie ma respiration également. Donc, euh, est-ce que j'ai des une variation de la respiration, est-ce que j'ai des tensions musculaires par endroit, des relâchements musculaires par d'autres, donc rien que ça, ça peut prendre déjà des minutes, voire des dizaines de minutes pour observer, et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe Il y en a un, généralement, qui apparaît plus que les autres. Ensuite, il y a un autre, un autre canal, un autre média, dont je vous parlais, qui fait l'intuition. Qu'est-ce qui vous vient spontanément Quelle idée D'accord Quelle idée va vous traverser donc ça également, c est, c est, c est, même si on ne comprend pas, on n'est pas dans une phase d'analyse et de compréhension, mais juste, de, ah ben tiens, il y a ça qui m'a traversé. Okay. Ça peut être un souvenir, euh, ça peut être un concept, ça peut être un mot particulier, euh, ça peut être une phrase, une chanson, une émission de radio, un livre, peu importe, il y a quelque chose qui peut vous traverser. Euh, vous avez également, donc là on en est déjà à 6, le côté empathique, écoute émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement pour vous Qu'est-ce que vous ressentez Quelle émotion vous traverse en même temps Très important. Nous sommes des êtres émotionnels. Donc là, le fait de poser le temps et de dire, ah ben tiens, il y a une tristesse qui m'a traversé. Ah, elle est plus là. Ah, il y a une colère. Il n'y a aucune raison que la colère soit là. Je ne suis pas dans un état de colère. Il n'y a pas de raison valable. Ok, donc il ben, y a la colère et une information qui arrive, qui remonte. Euh, donc déjà, on en est à 7. Médias. Les cinq sens, l'état émotionnel empathique, je dirais, plus l'intuition, et que je vais pour le moment euh, fusionner avec la notion de claire information qui descend. D'accord Et ça, ça va être des bouts de ficelle. Ça va être le début de votre senti. Ça va vous permettre d'identifier un ou deux médias qui sont importants pour vous. Et après, ça va être okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que je fais de ça je, je sens une émotion et j'ai aucune raison de la sentir. » Ok. Bon, mais je vais rester à l'écoute de cette émotion. Si elle a été fugace, et ce qui est le cas, la plupart du cas, euh, lorsqu'on démarre de développer ses perceptions et ses ressentis, ce qu'on qu chope est très fugace. Moi, je me souviens au début, les intuitions, elles étaient un quart de dixième de seconde et ça relevait beaucoup plus de la foi que j'ai l'impression que j'ai entendu ça ou que intuitivement, il se passe ça à l'intérieur de moi ou telle information arrive, qu'une réelle intuition. Et, euh, et je me suis accroché à ces petits bouts vraiment de ficelles intuitives euh, pour aider petit à petit développer et que ce qui faisait un quart de dixième de seconde fait après un quart de seconde, puis une seconde, puis deux secondes, et puis petit à petit, ça se clarifie avec les mois et les années. D'accord Donc ça, c'est vraiment important, s'autoriser à se tromper et aussi s'autoriser à euh, explorer nos sens pour pouvoir les développer. Et puis, dans un deuxième temps, ça va être « Ok, mais qu'est-ce que je fais ça Comment je peux les interpréter ?» Dans le cas des couleurs, et eh ça ça va être une partie qui est assez délicate, qui est assez difficile. Et je dirais au début, parce qu'on est dans l'interprétation, donc on peut vite avoir le mental qui peut, qui peut se mettre dessus. Mais « Ok, qu'est-ce que c'est pour moi le jaune Qu'est-ce que c'est pour moi le rose Dans l'état où je me sens ?» Et ça, il n'y a que Nathalie, dans, dans le cas de cet exemple-là, qui va pouvoir répondre. Okay, qu'est-ce que ça peut être le jaune Qu'est-ce que ça, ça vous inspire ?»« Ok, si on se met à baigner dans le jaune, exactement le même jaune, que je me, comment je me sens »« Est-ce que si je baigne dans ce jaune-là, j'ai une partie du corps qui ressort »« Est-ce que j'ai un souvenir qui vient »« Est-ce que j'ai une émotion qui vient avec ?» Et voilà, et on va se mettre comme ça à explorer en fait. C'est vraiment se, le, développer des, le développement des perceptions pour moi, c'est vraiment un monde d'exploration. Et le message le plus important que j'ai envie de vous faire passer c'est il n'y a que vous qui allez trouver votre système à vous, votre moyen de perception. Et je vous invite vraiment à vous appuyer et à renforcer ce qui est à vous. Si c'est une intuition avec une émotion, gardez et accrochez-vous à ça. Si vous avez un petit peu de couleur, gardez-vous à ça. Restez l'esprit ouvert et euh, à la nouveauté à ce niveau-là. Et vous pouvez demander de l'aide évidemment, bon mais j'ai perçu du jaune après du rose avec un côté bienveillant, c'est bizarre parce que c'était une part de moi qui devait être en souffrance, je ne comprends pas, est-ce que je peux recevoir des informations supplémentaires Et les guides vont vous aider à, à vous transmettre des informations supplémentaires. Alors peut-être que vous allez avoir une intuition sur le moment présent, mais peut-être que ça va être un rêve, peut-être que ça va être un message où tout d'un coup vous allez dire, ah mais c'est ça l'information qui me passe parce que vous avez vu un mot ou une expression sur un bus ou la publicité qu'il y avait sur un bus, par exemple. Euh, donc là, restez vraiment ouvert à ce niveau-là et développez votre mode de perception. Vraiment, accrochez-vous à vos perceptions. Ne cherchez pas à être clairvoyant comme le voisin ou clairintendant comme euh, votre, votre praticien ou votre thérapeute ou une personne qui anime un stage, mais plutôt de découvrir votre fonctionnement à vous peut-être vous dire que eh bien, si vous faites une méditation ou l'ancrage avant d'être là-dedans, eh vous allez percevoir différemment. Euh, peut-être que vous allez vous rendre compte que le moment pour vous de pratiquer, eh bien, ça va être plutôt au lever du soleil. Euh, peut-être pour d'autres, ça va être à midi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rendre compte que pendant les nouvelles lunes, c'est vraiment pas un moment qui est adapté euh, pour la, les perceptions, le développement des perceptions. Donc, soyez attentifs Explorez votre monde avec curiosité, avec un regard neuf et voyez comment vous allez pouvoir laisser, en fait, ce qui est déjà à l'intérieur de vous, cette capacité qui est déjà à l'intérieur de vous, se révéler à vous-même. Laissez-le se révéler à vous-même. Je ne peux que vous inviter à ça en étant dans une posture, je dirais, d'observateur, de méditant qui observe comment ça se co-crée à l'intérieur de lui, comment ça se manifeste à l'intérieur de lui, plutôt que d'appliquer de, euh, des méthodes, de, de, de professeurs ou d'enseignants autour vous êtes la personne la mieux placée pour découvrir ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Alors, je sais que ce n'est pas évident, euh, mais ça peut être très, très intéressant d'être dans cette posture-là. Vous allez vite euh, euh, euh, découvrir quels sont vos leviers chez vous. Et une fois que vous les avez découverts, pratiquez. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et partagez. Partagez non pas pour que les autres valident ou, ou infirment ou confirment vos perceptions, je dirais, mais pour vous inspirer. Si vous partagez que vous, vous avez les couleurs, vous les voyez comme ça, que votre mode de perception, c'est la vue, mais c'est plutôt sur des tâches de couleurs. D'autres personnes, ça va être des formes, d'autres, ça va être vraiment euh, des, des, des, des lumières ou des points qui vont apparaître. Euh, voilà, pour vous inspirer à travers les expériences et les explorations de chacun, sur comment dire, ah ben tiens, ah ben oui, le fait que lui il voyait comme ça, ça sûr peut-être que moi aussi les couleurs, si je mets un papier blanc ou un papier noir derrière comme lui il fait, peut-être que je vais avoir une nuance, et je vais peut-être dire comme ça avoir plus de, de granularité dans, dans mes perceptions, et un peu plus de profondeur. Donc c'est en ce sens-là que je dis partager, c'est pour s'inspirer les uns les autres, et non pas pour qu'il y en ait un qui dit c'est comme ça que ça doit être. Non, je crois qu'il y a autant de modes de perception qu'on est d'humain, même si on a de nombreux traits communs. Sur la vue, sur l'audition, sur le clair ressenti. D'accord euh, Et puis, par exemple, sur le... le. Ok, après. Donc, euh, partager à ce niveau-là. Et l'autre point important, c'est la pratique. Vraiment, de pratiquer. C'est-à-dire de, de vous trouver un maximum d'expérience de pratique. Si... Pour vous, ben, c'est des couleurs qui apparaissent. Euh, lorsque vous demandez à une part de vous de sortir, okay, vous pouvez vous mettre dans une situation de « Ok, je me demande à voir à... qu'est-ce qui se passe pour cet arbre avec mon mode de perception extrasensorielle. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne Est-ce que je peux percevoir euh, la souffrance d'un lieu ?» Voilà, Et de pratiquer, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Lorsque moi, j'ai découvert que mon premier canal, c'était mon ressenti physique, en fait, euh, je pratiquais partout où je pouvais, quand je pouvais. Donc, je, ma, mon approche était, je m'ouvre énergétiquement pour développer mon ressenti, au rayonnement de, d'accord Je m'ouvrais au rayonnement de la lune, je m'ouvrais au rayonnement de la couleur rouge, je m'ouvrais au rayonnement de l'arbre, je m'ouvrais au rayonnement de la caissière de Carrefour, je m'ouvrais au rayonnement euh, du, euh, de la banquière euh, quand j'étais en train d'attendre, voilà, voilà. Donc, j'étais toujours dans cette dynamique et que... Tout est en train de vibrer, de rayonner, donc est support d'informations. Et donc on peut percevoir cette information, et il y en a partout, hein. l'énergie et l'information est partout autour de nous. Vous pouvez percevoir la mer, la lune, le vent, euh, les couleurs... Hum que je ne sais pas moi, les animaux, les amis, une maison, une pierre, peu importe, cette vibration est envoyée et vous pouvez demander à recevoir et à percevoir avec vos médiums extrasensoriels cette vibration, pour voir ce qui se passe et comment ça se développe. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ben, la vue, elle ne s'applique que pour certains cas, euh, les animaux, les êtres vivants, les végétaux, mais dès que vous êtes sur du, des matières mortes, je du plastique ou euh, du verre, et eh il n'y a pas de couleur qui apparaissent, j'en sais rien. Mais c'est en développant vos expériences comme ça que vous allez affiner vos perceptions et que vous allez surtout mieux les comprendre et vous allez mieux vous comprendre vous. Vous allez énormément apprendre sur qui vous êtes profondément dans votre fonctionnement énergétique. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Euh, augmentez votre chance de perception en pratiquant de l'ancrage et de l'enracinement avant, en vous alignant énergétiquement, ça va vous mettre déjà dans une disposition qui va être euh, plus facile pour capter cette subtilité. Hein, parce que comme je le disais tout au début de la vidéo, on est dans des choses subtiles. Vraiment subtiles. Et donc, si vous avez l'habitude d'écouter la musique très très forte, ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez pouvoir baisser le son de 400% et continuer à entendre la musique. Il va falloir du temps pour que votre oreille reviennent à ce qu'elles savaient faire avant. D'accord euh, Moi, je connais des personnes qui sont incapables d'écouter fort la télé. C'est beaucoup, beaucoup trop fort sur la plupart des gens. Euh, et parce qu'elles écoutent très doucement, et leur, leur oreille est habituée à ça et ça fonctionne très bien. Et je connais des personnes, vous leur faites écouter très doucement, elles n'entendent rien. D'accord Donc, il faut être dans quelque chose de bienveillant vis-à-vis -vis de soi, de là où on en est. Donc, voilà ce que j'avais envie de, de partager avec vous. Euh, sur cette question qui est vraiment récurrente, il y a beaucoup de personnes comment je peux faire pour développer mes ressentis comment je peux faire pour développer mes perceptions extrasensorielles, donc je pense que ça c'est important et puis prenez conscience que derrière le fait de se couper, de se bloquer avec ces perceptions extrasensorielles il y a souvent des injonctions à nous-mêmes, d'accord il y a souvent un besoin d'amour d'être identifié comme pas différent de la famille, et j'explique ça dans, dans mon livre, hein, donc vous aurez un lien en dessous de la vidéo pour pouvoir euh, télécharger le livre, si vous voulez, qui est, qui est gratuit. Euh, C'est vraiment souvent dans ce fonctionnement-là qu'on se coupe de nos propres perceptions. Alors, on peut avoir des mémoires karmiques, on peut avoir des problèmes qui sont liés à l'enfance, notamment euh, les premiers, euh, dans les mois de gestation, euh, juste après la naissance, beaucoup d'enfants voient en naissant et même dans les mois qui suivent et petit à petit s'en coupent parce qu'ils se rendent compte que les adultes et le monde autour s'est coupé lui aussi et donc ils veulent faire pareil d'accord euh, afin d'être reconnu comme membre de la communauté ne pas être rejeté et recevoir l'amour ce qui est un très mauvais plan Honnêtement, c'est un très mauvais plan parce qu'on ne reçoit pas l'amour dont on a besoin. Et en plus, on s'est coupé des outils précieux. Mais c'est comme ça, c'est beaucoup de fonctionnement dans les humains, même si ça l'est de moins en moins. Donc, vous pouvez aussi explorer cette voie-là, euh, de pourquoi vous les avez coupés, Mais je vous invite avant tout à laisser se révéler à l'intérieur de vous vos capacités qui sont là. Voilà. Alors, si euh, vous, avez, vous êtes sur ce chemin-là, vous avez des expériences à partager, comment sont sont comment évoluer vos perceptions, euh, comment, euh, s'il si y a des exercices, des pratiques particulières qui vous ont aidé à développer vos perceptions extrasensorielles n'hésitez pas à les partager en dessous de la vidéo. Euh, je pense que ça va inspirer d'autres personnes là-dessus. Et puis moi, je vous dis euh, bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de prendre soin de votre lumière. Merci d'être qui vous êtes dans votre unicité. Bye bye.